Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bonne et heureuse année 2023 Donc vous le savez, hein, on a eu des bonnes et des mauvaises nouvelles dans la sécurité routière d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu je vous laisse voir un petit peu mon débriefing sur les 13 dernières années passées au sein d'une auto-école je vous mets le lien juste en haut à droite si vous n'avez pas encore vu cette vidéo et que le sujet vous intéresse Dans les mauvaises nouvelles, enfin dans les mauvaises nouvelles, pas tant que ça quand même hein, parce que c'est juste un petit retour en arrière vous le savez, aujourd'hui les questions de vérification reviennent et ça tombe bien puisque je vais réaliser trois vidéos où je vais vous permettre de répondre à toutes les questions que vous aurez le jour de l'examen. D'abord un truc qu'il faut comprendre c'est tout simplement que jusqu'à là à cause de l'épidémie de la Covid-19 les questions n'étaient plus posées ça veut dire que vous aviez automatiquement trois points offerts le jour du permis de conduire bah, aujourd'hui on va juste vous demander quand même de faire un petit effort les travaillant vous inquiétez pas c'est vraiment un niveau assez simple ce sont trois points faciles à obtenir et dans le pire des cas ce ne sont pas des erreurs éliminatoires c'est à dire que même si vous ne savez absolument pas répondre aux questions vous ne serez pas éliminé alors comment ça fonctionne c'est assez simple vous allez avoir une question de vérification intérieure ou extérieure. ensuite vous aurez une question de sécurité qui viendra compléter cette information et puis dans la troisième question vous aurez tout simplement une question sur sur les premiers secours. Dans tous les cas, si vous avez passé votre examen du code il n'y a pas très très longtemps, vous avez forcément plus ou moins abordé tous les points qu'on va voir ensemble maintenant. Si cette vidéo vous aide, je vous invite à mettre un like, à la partager aussi parce que grâce à vous, j'arrive de plus en plus à me faire connaître et franchement, ça fait plaisir. Assez de bavardage, on y va tout de suite alors point aussi que j'aimerais aborder avant vous, juste avant de commencer, c'est de vous rappeler que les questions ne sont pas à la tête du client et que tout simplement on va choisir les deux derniers chiffres du compteur kilométrique et que ça donnera tout simplement les questions. En fait, si on prend l'exemple d'aujourd'hui, regardez bien, je mets le contact de mon véhicule. Et ici, on va regarder les kilométrages. Donc, vous voyez, par exemple, on est à 81 249 km. On va retenir le 49 et ça va tout simplement nous donner la question 49, intérieur ou extérieur. Comme ça, finalement, c'est pas une question compliquée pour quelqu'un qu'on n'apprécierait pas, par exemple. Il faut savoir aussi que les questions, ben, l'inspecteur les pose au moment où il veut. Très souvent, une fois que vous allez effectuer la manœuvre obligatoire, l'inspecteur, pour vous faire souffler un petit peu, vous fera faire les questions. Il se peut aussi qu'il les fasse tout simplement à la fin de l'examen, justement au cas où vous ne sauriez pas y répondre, que vous ne paniquiez pas pour le reste du temps à conduire. Et puis normalement, votre auto-école vous laissera un petit livret comme ça de formation. Je l'ai avec moi pour être sûr de ne rien oublier. En fait, à l'intérieur, on va retrouver toutes les questions de vérification. Première question, montrer où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège conducteur Donc aujourd'hui je suis avec un véhicule C4 Je sais que parmi vous il y en a qui vont me poser la question Donc je vous donne l'info En fait pour régler l'inclinaison du dossier sur le véhicule C4 On va avoir tout simplement la molette qui se trouve juste ici En réalité avec ça je vais pouvoir régler plus ou moins l'inclinaison du dossier Je vous rappelle que le dossier c'est tout simplement là où on pose son dos Deuxième question, montrer comment régler la hauteur de la tête du siège conducteur. Tous les véhicules le règlent de la même manière. Ici, vous allez avoir un petit bouton que vous allez appuyer. Alors, utilisez vos deux mains. Hein. J'appuie avec l'une et ici, je vais monter ou descendre avec l'autre. Évidemment, moi, je tiens la caméra. C'est quand même beaucoup moins simple à une seule main. Ensuite, montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant. Aujourd'hui, vous avez ici le volant et juste en dessous. C'est-à-dire là, je vais zoomer un petit peu. Vous allez avoir la commande ici qui permet le réglage du volant et avec ça je vais régler de bas en haut ou alors je vais aussi pouvoir tirer la commande vers moi comme ça et ensuite évidemment n'oubliez pas de la verrouiller c'est hyper important on continue avec le rétroviseur intérieur que l'on peut mettre en position de nuit. Alors sur certains véhicules ici vous aurez un clapet qui suffira de pousser. Moi aujourd'hui j'ai le mode automatique, ça veut dire que tout simplement je réponds à l'inspecteur. Ça se fait automatiquement grâce ici au petit capteur de lumière. On continue avec tout ce qui est essuie glace avant. Faites fonctionner s'il vous plaît les essuie glace avant du véhicule. On n'oublie pas de tourner la clé pour avoir le contact. Il va falloir tout simplement monter cette commande là. Ensuite faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule Encore une fois je me sers de la commande juste à droite ici Il suffit tout simplement de tirer une à deux fois vers moi pour faire fonctionner le lave-glace Montrez sans l'actionner la commande de l'avertisseur sonore Donc l'avertisseur sonore c'est ce que nous on va parfois appeler le klaxon On va le retrouver tout simplement ici Et attention dans la question on vous précise bien de ne pas l'actionner Faites ensuite fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Je vous rappelle que la commande se trouve ici. Il suffit de se dire que là, on est sur le zéro. Un tour vers le ciel fait que je vais actionner mon essuie-glace arrière. Attention, je vous montre. Maintenant, faites fonctionner le lave-glace arrière. Donc cette fois-ci, je vais tourner pas une fois, mais deux. Une fois j'active l'essuie-glace arrière, deux fois, je vais tout simplement mettre le lave-glace arrière. On pourrait maintenant vous demander que vous indique un voyant de couleur verte. Donc attention, la réponse doit être complète. On pourrait retrouver les feux de position. On peut retrouver les feux de croisement, mais aussi retrouver tout ce qui est clignotant, feux de détresse, mais aussi feux de brouillard avant. Et puis, après avoir parlé des feux de brouillard avant, on peut aussi me demander de les activer et de montrer le voyant qui correspond. Donc, encore une fois, je vais me servir du contact. Je tourne une fois la clé. Je ne démarre pas forcément mon véhicule. Et puis, je vais retrouver la commande juste ici. Je vais tourner une fois pour avoir les feux de position moi j'aime bien mettre les feux de croisement alors il faut savoir aussi que ça va fonctionner tout simplement avec les feux de position ça marchera quand même on va retrouver le voyant juste ici donc on est d'accord hein? position à gauche et croisement juste à droite et puis ici quand vous venez tout simplement tourner une fois vers le ciel vous allez avoir les feux de brouillard avant ça tombe bien hein? c'était la question et puis on pourrait aussi me demander les feux de brouillard arrière à ce moment là pas de panique je fais encore une fois la même chose mais je tourne une fois vers le ciel il s'agit ici du voyant orange donc juste attention au cas où vous ne les auriez pas pensez bien à dire à l'inspecteur que les feux de brouillard avant ne sont pas obligatoires sur le véhicule maintenant allumer les feux de route et montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord donc là j'ai fait un petit peu le topo sur l'allumage de tous les feux tout simplement pour les éteindre cette fois ci je vais tourner deux fois vers moi pour les enlever vous voyez ils ont disparu et puis ensuite par exemple je suis en croisement pour passer en feu de route je vais tirer en fait la commande ici vers moi et là automatiquement il va y avoir le voyant de couleur bleue, donc d'ailleurs le seul voyant hein, de couleur bleue qu'il y a sur le tableau de bord qui est juste ici sur certains modèles de véhicules il ne faudra pas tirer comme moi ici mais tout simplement pousser la commande vous poussez un petit peu et vous revenez si jamais je fais la même chose tout doucement alors on va pas spécialement le voir puisqu'il fait très grand soleil aujourd'hui je suis en train d'effectuer des appels lumineux, chose importante aussi à comprendre c'est que les appels lumineux fonctionnent si aucun feu n'est allumé on peut aussi me demander d'actionner la commande du clignotant gauche et montrer le voyant correspondant sur le tableau de bord donc j'éteins mes feux évidemment et le clignotant j'imagine que si vous passez le permis de conduire vous savez forcément le mettre ça, on va dire, c'est quand même un petit peu cadeau le jour de l'examen. Hein. Ensuite, par rapport au feux de brouillard arrière, on a bien vu que c'était un voyant de couleur orange. L'inspecteur pourrait me demander en sécurité « Est-ce que je peux utiliser les feux de brouillard arrière lorsqu'il pleut ?» Je ne sais pas si tu as la réponse, mais c'est non, parce qu'ils sont de couleur rouge et beaucoup trop éblouissants pour les gens qui me suivent. Ce qui veut dire qu'au final, je les utilise tout simplement quand il y a du brouillard ou des chutes de neige. Et si maintenant, il me demande ce que signifie un voyant de couleur orange, il suffit de répondre que cela signale... Un un élément important mais non dangereux exemple la réserve de carburant je vous montre la même chose avec le clignotant droit je l'active et évidemment on retrouve le voyant juste là haut vous avez vu pour l'instant honnêtement il n'y a rien de trop compliqué mais je vous avais averti on enchaîne montrer sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main encore une fois ici je vais mettre le contact et le frein à main va être désigné ici je le retrouve ici, c'est soit un point d'exclamation rouge, soit attention, hein, on pourrait aussi, je vous montre directement sur mon petit livret, je peux le retrouver aussi avec la lettre P. C'est exactement la même chose. Tout dépend de vos véhicules. Ensuite, montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement. Je ne sais pas pourquoi cette question est aussi longue. On aurait pu faire beaucoup plus court. À ce moment-là, il suffit tout simplement d'aller chercher. Et encore une fois, je vais retrouver le voyant. Voilà, c'est le voyant tout à gauche ici. En réalité, je mettrai un arrêt image sur la vidéo, mais vous le retrouvez tout à gauche ici. C'est la température du moteur. C'est pour ça que je vous invite vraiment à voir avec la voiture de votre auto-école. Je vous rappelle qu'aujourd'hui je suis sur une Citroën C4. montrer sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie. Je vous montre ça de suite. Il est rouge ici. Et maintenant, si on me pose la question que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule, tout simplement cette fois-ci ça veut dire qu'il y a une anomalie de fonctionnement ou un danger. Exemple, on vient de le voir à la batterie. Si je suis en train de rouler et que le voyant apparaît, clignote ou tout simplement reste fixe, attention, il y a évidemment un problème de batterie. Question suivante, monté monter sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. La lampe d'Aladin qui se trouve bah, juste à côté du de la température trop élevée du moteur. Ici, en bas à gauche, vous la retrouvez. Question à 1 million d'euros, actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. Je vous rappelle que le voyant des feux de détresse se trouve ici et qu'encore une fois, regardez bien, ça clignote hein, en fait juste là. Là par exemple, vous n'avez pas cette fois-ci besoin du contact ni du moteur. La preuve, je pourrais tout simplement retirer la clé et ça fonctionne donc attention, vous avez deux questions, hein, soit de montrer la commande des feux de détresse, donc je n'appuie pas dessus, soit d'actionner la commande. Et à ce moment-là, ce sont deux questions différentes. Et puis, dégivrage de la lunette arrière, actionner la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrer le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement. Donc cette fois-ci, je me rapproche ici du côté gauche. Je vais retrouver mon voyant juste là et regardez, bizarrement, ça ne fonctionne pas. Et eh bien, c'est normal, Monsieur Anthony Permis, il manque votre contact. Faire tourner le moteur j'appuie dessus et le repère se trouve là, c'est une couleur orange mettez le système de chauffage sur la position air chaud alors moi l'air chaud c'est un petit peu particulier parce qu'en fait je vais tourner ici la commande donc je vais surtout couper la clim, j'en ai pas besoin et en fait je vais régler la température ici avec les différentes commandes, donc plus ou moins chaud hein, ça dépend en fait ce que je veux faire Mettre le système de chauffage sur la position air-froid, donc c'est la même chose, hein, il suffit de tourner ma commande, mais cette fois-ci vers le bas. Mettre le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise. Donc il y a deux possibilités soit je vais pouvoir appuyer là-dessus, ça ne va pas être très écologique, puisque en fait vous entendez certainement le bruit à la caméra, ça actionne la clim. Donc je réappuie, cette fois-ci ça va aller beaucoup plus vite, mais ça va carrément tirer beaucoup plus aussi sur mon carburant et sur ma batterie. Ou alors je vais tout simplement appuyer sur ce petit bouton et vous voyez ça va aller vers le haut, c'est-à-dire vers le pare-brise. Attention, la prochaine c'est vraiment une question particulièrement difficile. Il s'agit de d'ouvrir ou fermer la vitre latérale côté conducteur. Attention, je prends mon doigt, je ferme et j'ouvre. Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles. Alors cette fois-ci, on va tout simplement dire à l'inspecteur, vous avez le volant juste là, que la boîte à fusibles se situe là-dessous. Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle. Vous allez retrouver un ici à gauche, deux au milieu juste là, et un carrément tout à droite là-bas. Montrez l'emplacement de toutes les bus d'aération sur le tableau de bord du véhicule. Cette fois-ci, les bus d'aération, on va les retrouver donc une sur le côté là, Carrément là-bas au fond, sous le pare-brise, et une autre là-bas, juste à côté du miroir. Indiqué sur le tableau de bord, le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité côté conducteur. Encore une fois, je remets mon contact. Ça tombe bien, ma ceinture n'est pas mise. Et le voyant, je le retrouve tout à gauche, c'est-à-dire en bas, ici. Là Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule. Donc normalement vous avez souvent un petit voyant rouge en fait qui clignote. On va le retrouver juste là. Je vais tout simplement appuyer dessus. On le retrouve ici. Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques. Donc les blocs optiques, il s'agit des feux. On retrouve juste à gauche ici à côté de la portière conducteur. La molette. Donc c'est ici qu'en fait je vais pouvoir régler la hauteur des blocs optiques, c'est-à-dire des feux. Montrer sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant. Au niveau du carburant sur mon véhicule, on va retrouver tout à droite ici. On voit bien que par exemple, j'ai plus que trois traits. Donc l'indicateur de carburant, vous le retrouvez juste ici. Et ensuite, attention à la question suivante. C'est montrer sur le tableau de bord le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant témoin orange clignotant ou celui-là, c'est-à-dire je remets donc moi c'est le voyant orange, tout à gauche là-bas ensuite montrer sur le tableau de bord, le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière donc ça il s'agit d'une des rares questions où j'ai besoin carrément du moteur qui tourne parce que regardez, je mets le moteur en marche et en fait je vais avoir le voyant ici, c'est ça qui me permet de voir que j'ai une portière qui est mal fermée Ensuite, montrer l'emplacement des coussins gonflables de sécurité, les airbags dans le véhicule. Donc, il y en a forcément un côté conducteur juste ici un autre côté passager juste là on pourrait en avoir aussi sur les côtés c'est à dire des latéraux alors même si vous le sentez pas en fait quand vous passez la main dessus vous avez tout simplement l'étiquette airbag juste ici et donc forcément la même chose du côté passager maintenant il faudra voir directement avec vos formateurs parce qu'on va parler des papiers du véhicule vérifier la présence du certificat d'immatriculation du véhicule c'est à dire la carte grise donc moi je vais les retrouver juste ici et en fait quand je vais ouvrir, tout simplement j'ai la carte grise là, l'attestation d'assurance juste à côté. N'oubliez pas aussi que quand on vous demande de vérifier la présence de l'attestation d'assurance du véhicule, il y a aussi la vignette sur le pare-brise, c'est-à-dire le papier vert que vous retrouvez là-haut en haut à droite. Ensuite vérifiez la présence du constat amiable, donc comme vous le savez peut-être, aujourd'hui il n'est pas obligatoire. Aujourd'hui moi j'utilise l'application e-constat en cas de besoin, c'est-à-dire que j'ai tout simplement pré-rempli les cases qui me correspondent, et que si j'en ai besoin ça va aussi beaucoup beaucoup plus vite, ça accélère les procédures. Peut-être que vous, vous allez en avoir un sur le téléphone, hein, il faut voir avec vos moniteurs, ou tout simplement dans la boîte à gants. Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein. Peut-être que vous le savez déjà, mais en réalité, ce voyant, c'est exactement le même que le voyant qui indique le serrage du frein main. C'est la même chose. Vous avez vu, j'ai changé d'habit. Vous savez pourquoi Tout simplement parce que j'ai changé de journée. Magie du cinéma. Et magie du montage, surtout. Donc, du coup, pour terminer cette série de questions de vérification intérieure, il manque deux, trois choses. Commençons par l'éthylotest. À l'heure où je fais ces vidéos, l'éthylotest, aujourd'hui, n'est plus obligatoire. Ça veut dire que si l'inspecteur me demande de montrer un éthylotest, ben soit je l'ai, soit je ne l'ai pas. C'est pas très, très grave. Quoi qu'il arrive, il suffit de lui dire, par exemple, monsieur, je n'en ai pas. Et puis, maintenant, on peut me demander si je dispose de système isofix à ce moment là oui le système isofix c'est tout simplement ce que l'on va retrouver derrière thème isofix c'est tout simplement ici sur ces étiquettes là je zoome un petit peu pour que vous le voyez. C'est par rapport au siège enfant. Les sièges enfants ici, je vais venir tout simplement l'éclipser dans des armatures en acier que je vais avoir là-dessous. Et le siège du coup va être beaucoup mieux maintenu avec la ceinture de sécurité. Tout ce qui est commande de recyclage d'air, je vais la retrouver justement ici. Ensuite, on peut me demander aussi le voyant qui indique une pression insuffisante de l'un des pneumatiques. Donc je vais mettre le contact et là c'est un petit peu pareil, il ressemble au voyant rouge du frein à main il n'est pas très loin d'ailleurs sur mon véhicule c'est le point d'exclamation orange que l'on a tout à droite à ce moment-là, ça veut dire que soit j'ai une crevaison, soit j'ai tout simplement un ou plusieurs pneus qui commencent à être vraiment dégonflés. Et puis par rapport à l'airbag passager, à ce moment-là, on peut me demander aussi quand est-ce que je vais le désactiver. Ben, C'est simple, quand je vais mettre un bébé d'eau à la route et puis je vous montre comment ça se passe. Alors il vous faudra évidemment la clé de contact et soit vous le retrouvez à droite dans la boîte à gants, soit tout simplement vous allez l'avoir juste ici, c'est une sécurité qu'on a rajoutée alors moi je ne l'ai pas là, avec la clé je viendrai tourner ou alors dans la boîte à gants et moi je vais l'avoir ici donc aujourd'hui il est placé sur ON parce que la plupart du temps c'est des adultes que j'ai à côté de moi et je le mettrai sur OFF dès qu'il s'agira d'avoir un enfant dos à la route et puis sur ce modèle C4 on va avoir tout ce qui est régulateur de vitesse et limiteur de vitesse juste ici donc le limiteur en haut et le régulateur juste en bas voilà les gens, c'est tout pour les questions de vérification intérieure. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Honnêtement, j'aimerais quand même vous dire aussi quelque chose qui me semble important. C'est que même si vous n'arrivez pas forcément à répondre aux questions, on est bien d'accord que vous ne serez pas éliminé à cause de ça. Mais attention quand même à vous dire aussi que dans un examen, bah, quelqu'un qui a envie de le réussir, de l'avoir, qui a fait des efforts, ça se voit aussi à travers ça. On se retrouve bientôt dans la partie 2.